Go, go, de son terre à prier c'est pour des mon fou c'est pour moi la guerre il levez moi, levez moi, levez moi levez moi, Amen. Amen. levez moi levez moi, levez moi, levez moi Amen. moi, levez mon bagage pour cet esprit fait c'est au coup disponible Et vous va vous disposer il est toujours disponible et disposé. Mais vous-même, est-ce qu'on fait deux fois pour là? Amen. On nous balance ce cantique là au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Bagaille, bon pour mon Dieu veut faire notre ce cantique matin. pour médicament, il veut faire au matin. Amen oui. qu'on parole, parle, il veut dire dans ce cantique là. toucher, touche, il veut faire dans ce cantique là. Matin. Amen. I'm <inaudible> <A man>. out. <Amen. inaudible> oh, no. Oh, no. Oh, Oh, no. Oh, Oh, no. Oh, no. We said that's we were said Amen. êtes des suis, vous vous vous vous vous êtes des oui, vous êtes des, oui. Amen. Les Les des vous vous témoin. Amen. vous au nom de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus Amen Amen de Jésus au nom de Jésus au nom de au nom Amen. Amen. Oh, c'est pour du feu, c'est pour du feu. C'est du feu. Amen. C'est pour des mots c'est pour mal Mara soyons, nous en fait le Mara na ta soyo zo fete Mara sa 76 fois en nous Le ciel au bon éternel, Mara soyons. Fête, maratata, je un peu Jésus par la tache, en prie, je vous en prie, je en prie, je vous bonheur prie, je le sang à par la, ah. la, terre, ah. Ah. la ta Quand Jésus reviendra oh Il nous enlève A la tabou de l'étoile oh, oh, oh. ta ta oh, Mais quand Jésus Quand Jésus reviendra oh Il nous enlève A la tabou de l'étoile chasse Quand Jésus reviendra Il nous enlève A la tabou de l'étoile mais quand Jésus, quand Jésus reviendra Il nous enlèvera oui. oui. Mais quand Jésus, quand Jésus reviendra Il nous enlèvera oui. Le fait bon pour crier allez, Gloire autour du trône! trône. Crie Alléluia! Amen. Amen. Nous mettons Chita, bon Dieu, venons! Pas oublier, nous avons bataille. nous avons continué à mener notre pays jusqu'à la victoire finale. Est-ce que là? Est-ce que là? Est-ce que là? Oui. Jusqu'à ce que vous cherchiez un démon pour faire té, vous ne pas rejoindre. Soyez exterminés à jamais! Soyez plongés dans l'abîme. Soyez allé loué loué, loué, loué, loué, loué, loué pour quitter ça Au nom de... Oui, Demons Haïti, démon de Kiskeya, démon Boyo. Amen. Vous pouvez éliminer à jamais. Au nom de... Oui, Papa oui, nous passa, mais oui, la combattre à toute équipe, nous avancé Au nom de... Oui, démon qui sang. Démon qui fait contrat sous sang. Haïtien. Dans le nom de Jésus. Nous réduit à l'impuissance au nom de Yes, tout le monde, national et international, qui met ensemble des Amen pour réduire le peuple à nos misères, sans nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons réduit à l'impuissance au nom de Yes. ouvrez pour nous continuer les sommes. 10, pasteur Daniel, Jean-Baptiste. Sommes 12, frère Ismaël, Noël. Sommes 17. Sœur Esther Charles, somme 64, sœur Fendi Noël Lafleur, somme 94, pasteur Junias Joseph, somme 118, frère Jean Papouche, et somme 109, pasteur Deglas Frissner au nom de Jésus. Somme 10, sept fois plus, sept fois plus, somme 10, pourquoi Ô oh, éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et les ravisseurs, outragent, méprisent l'éternel. Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi éternel, oh Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas, tu regardes cependant. Quand tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaisse à tes yeux. Éternel est droit à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent. ô oh, éternel tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'expirer des fois. Alléluia Alléluia Cette fois plus au nom de Jésus. Psaume 12. Sauve éternel, car les hommes pieux savent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 Somme 17, sept fois plus au nom de Jésus. Éternel, écoute la droiture. sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sautes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. mais pas sous ferme dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'évoque car tu m'exauces, ô oh Dieu! Écline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils ont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait Elion avide de déchirer. Elion sort aux aguets de son repère. Lève-toi, éternel. Marche à sa rencontre. reverse les. délivre moi du méchant par ton glaive délivre moi des hommes par ta main, éternel des hommes de ce monde. Le pas est de la vie, et tu remplis le ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent le superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Alléluia Alléluia. Gloire à Jésus, somme 64. Ô oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme une glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici si prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voix la frappé, leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête, tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient cette fois plus au nom de Jésus. Somme 94, sept fois plus. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juges de la terre, rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô oh, éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient.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 Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira au nom de Jésus sept fois plus. Sept fois plus. Psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise,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 Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais elle ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. Et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel.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 Car sa miséricorde sera toujours, sept fois plus. Somme 109, sept fois plus, au nom de Jésus, Dieu de ma louange ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'envient de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime.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 Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. s'il se lève, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme de manteau. Je louerai de ma bouche hautement, l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Dit l'Éternel, se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Sept fois plus au nom de Jésus. Alléluia À nous camper, à nous camper comme des soldats. Amen, pas droit à balancer mes Alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Béni soit l'éternel mon rocher. La droite de l'éternel. La droite de l'éternel. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Levez-moi, levez-moi, balancez-moi, balancez-moi, nous allons pousser, Christ. ça, Alléluia, Alléluia, on nous crie, Jésus Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est belle, qu'est belle, belle. Alléluia. C'est pour ce mieux. restaurer. Et pour ce à attaquer. Tout le bandit. Amen, amen. Les pasteurs les protestants. Amen, amen. L'église catholique. Alléluia. L'église épiscopale. Les directeurs. Les douanes. Alléluia. Les politiciens du pays. L'État. Haïtien, Alléluia, Amen, bandit, qui nous secteur bourgeoisie, Alléluia, les Ougans, les Mambo, Amen, Amen, la communauté internationale, Kembel, Kembel, Kembel, et pour Somio, Alléluia, Kounia, à votre DGI, à part dans Varo, à part dans Douanio, dans Primati, dans cours supérieur, des contre. Alléluia, Alléluia, dans cours de cassation, dans palais. National, alléluia, amen, amen, amen. Non, non, de DGPNH, alléluia, amen, amen, amen, amen. C'est pour ce que j'ai en volcan. C'est pour aller en missile, alléluia, alléluia, alléluia, en bombe atomique en de guerre lance roquettes M50, M60, alléluia, amen, amen, amen. C'est pour aller en avion de chasse. C'est pour aller en char Alléluia, c'est pour braler. Amen, amen, amen. En astéroïde, c'est pour braler. Alléluia, en lion, en panthère, en guépard, en léopard. Alléluia, qu'est-ce que bel. quest que bel. Ken bel, ken bel. Et bou, allé, oui, alléluia, et vous sommes à faire des gars. Alléluia. alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen, amen. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, et vous sommes bien Amen, amen, à faire des gars dans mon invisible, à battre dans la planète. Dieu. Alléluia, qu'est bel qu'un bel alléluia Alléluia! alléluia bel alléluia Alléluia. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, bel, bel, bel, fois plus, sept fois plus, sept fois plus, sept fois plus, sept fois plus, sept fois plus, les alléluia alléluia Alléluia, Alléluia. Nous criez Alléluia. Levez-moi nous criez des gars, des gars, des gars, des gars, des gars, des gars, des gars. nous crie des gars, des gars, des gars, des gars, des gars. nous crie des gars, des gars, des gars, des gars. Cette fois plus, celle fois plus. Cette fois plus, celle fois plus. nous crie des gars. Nous criez des gars. nous criez des gars. nous crie des gars. Lèvez-moi, lèvez-moi, balancez-moi. C'est pour ce que je continue de travailler dans le pays. A, au nom du sang versé de Jésus. Avec nos frères vous le faites. On nous dit au nom de Jésus. On dit m'raï ou m'raï ou jab. Et chaque et chaque et chaque ou jab.